Achetez-le. Oui, bonjour, monsieur. Oui, 250. Achetez-le. Oui, oui, oui, 500. Ok, merci. Achetez-le, achetez-le. Merci. Merci beaucoup. Merci. merci. Achetez-le. C'est bon, l'eau. Bonjour. Oui, C'est à 250. je oui. 250. Je peux vous laisser ça à 200. Hein. Oui. Oui. Oui. Oui, 250. 200, 250. Il y a les coca, les fanta Achetez l'eau. Achetez l'eau. Monsieur, il y a de l'eau, il y a de l'eau et coca ici. Oui, hein. bonsoir monsieur. Il y a coca, Fanta, ok Bonjour, mon cravate. En fait, il y a mon voisin là, qui vend plus que moi. Chaque fois qu'on vient, c'est lui qui vend tout ce qu'il a. Moi, je n'arrive même pas à vendre. Même pire autant, je n'arrive pas à vendre. Je suis là pour que vous m'aidiez. mon cravate. Monsieur, où les de y a l'eau, y, y, y, y a y a les trucs ici. Oui, bonjour, tonton. Oui, oui. comment vous avez Il le ah. quoi, y a Cassera, il y a Coca, il y a. Oui, ceci oui, c'est ce, ce, ce, ce. ah, oui. ça Ça oui. Merci. Merci. J'ai un, un, un Cassera ici. Oui. oui, tonton. Comment vous allez Bien. Oui. Ah, ah, c'est Parole, enfin, tu peux me donner de l'eau, de l'eau qui va t'en aller. Bon, je, je, je, je. je, je, je vais finir de pâte Je vais finir de pâte l'eau. Tout vous bien. Merci. Il y a de l'eau, il, il y a FIFA. Merci. C'est vrai ceci, ceci. cadeau. Merci beaucoup. Achetez l'eau. Achetez l'eau. Achetez l'eau. Monsieur, il y a de l'eau ici. Hein. Il y a, j'ai coca aussi. Coca, c'est oui, sous mes bras. De <tousse> <tousse> <tousse> monsieur, j'ai aussi coca. Vas-y, hein. je viens. Je vais, rapidement à rapidement l'église quoi. Je ah, ok, d'accord, d'accord. de jésus nom ou vous est amie jésus bon, il y a amie quand jésus nom ou c'est tout amie il jésus nom ça. elle oui, est amie quand jésus nom ça encore, Demain, il y aura encore des. J'en je, en veux beaucoup. Oui, vous pouvez prendre ceci d'avant. Le voisin n'est même pas là, il est parti. Quand est je ne prenais pas ici, ici, je voyais qu'il y avait beaucoup de talents. Oui, oui, il est parti à l'édition. Oh. Il est parti à Non, je peux vous, je peux vous servir ce qui est ici d'abord. Au moins, ça va vous servir à quelque chose. Ok, d'accord. Ok, merci, attends, je vais ouvrir la maladie et tu vas me charger aussi. D'accord, d'accord, Et le voisin là, il, on peut, il va durer Bon, je ne sais pas trop. Il vient ah. juste à peine. Il, il, il bat l'église. Ah. C'est parce que j'avais plus de temps ici. J'ai vu que c'était... Oui, oui, il était là. Voilà, était là, que... Là, sinon j'avais vu ça sur le carrefour là-bas, je pouvais payer, mais... Non, non, non, aujourd'hui, la salle, qui passe. Bonjour Kawad. Mmh. Bonjour, Oumno Kawad. Ce que vous mettez, ça ne marche pas. Mmh. J'ai fait tout ce que vous avez dit, mais le gars continue de vendre. Oui il a vendu tout ce qu'il m'a amené là. Il a tout vendu. Mais là, je suis là qu'on va, on va l'éliminer. Mmh. On va le tuer. On va le tuer. Oui, moi j'ai sa photo ici. Je suis prêt à donner tout ce que vous voulez. Mmh.